Je travaille au projet Forêt depuis deux ans. Le projet Forêt m'a ouvert d'abord la porte, comment est-ce que je peux vivre. Grâce au projet Forêt, j'ai acheté donc, ces machines que vous voyez ici. Ça nous aide à faire de la farine de manioc et l'autre aussi de la farine de maïs.